Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on est parti pour une nouvelle vidéo et c'est la première vidéo d'une petite série que je vais faire euh, qui consiste à parler de ce que c'est une défense sound, donc une défense sound c'est une défense qui est euh, solide contre toutes les formations qui couvre tous les gaps euh, à la course et qui touvre tous les joueurs à la passe et en fait du coup c'est pas quelque chose qui est facile euh, à faire, c'est à dire qu'en fait il faut quelques notions, il faut comprendre plusieurs choses, et c'est ce dont on va parler dans cette série de vidéos, et on voit ça tout de suite après le générique. Euh, dans cette première vidéo, on va parler du coup de la notion de package, donc je sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà entendu, si vous jouez à Madden c'est quelque chose qu'on aperçoit, dans le jeu par exemple, euh, quand vous voyez par exemple 43 under... Euh, 42 nickel, big nickel, dime. En fait, ça c'est des noms de package. Et en fait, les packages désignent plusieurs choses. Euh, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et en fait, du coup, on va essayer de comprendre cette notion là parce que c'est la base du fondement de votre défense. Donc, un package, c'est quoi Un package, ça va être un ensemble de jeux déterminé par des règles d'alignement spécifiques et un personnel spécifique. Donc un ensemble de jeux, ça va être par exemple des couvertures, des fronts, euh, des blitz. Donc ça, ça va être tous nos jeux qu'on va regrouper dans un package. Et ce package va utiliser le même personnel et les mêmes règles d'alignement. Donc du coup, les règles d'alignement spécifiques, c'est ce qui permet au personnel d'être aligné correctement. Donc je vais vous donner un exemple tout bête, mais on préférerait toujours avoir un linebacker dans la boîte à couvrir en priorité la course, qu'avoir un DB responsable d'un gap. D'accord, C'est logique parce que du coup le linebacker a le physique et les techniques associées pour réussir à la course. Et à l'inverse du coup le DB lui a les techniques et le, le body type associé à couvrir la passe. Et en fait du coup le, les règles de package et les règles d'alignement vous permettent d'optimiser ça. Du coup euh, on va voir euh, ensemble euh, dans cette vidéo des exemples. Et ces exemples en fait c'est des exemples de, de l'arbre de coaching de Nick Saban. Donc du coup euh, je vais vous montrer des vidéos de Georgia. Georgia c'est Kirby Smart. Kirby Smart est un coach qui a longtemps coaché pour Saban et du coup il partage la, la même philosophie et aussi la même nomenclature. Et en fait, vu que cette nomenclature de Saban est en train un peu de dominer le, le, le monde du foot, euh, j'ai décidé de l'utiliser de, de plus en plus sur French GB, en tout cas, et même avec mes joueurs, puisqu'en fait c'est quelque chose qui est bientôt à mon sens universel. En tout cas, j'y crois. Et du coup, je me dis bah tant qu'à faire, en fait, autant réutiliser ce qu'eux ils font. Euh, puisqu'en fait ça va devenir la norme d'accord donc du coup dans leur langage à eux ce qu'on appelle un package régular c'est un package avec 4 d'e-line, 3 linebacker, 4 db, regular package et du coup ce qu'ils appellent un nickel package c'est un package du coup avec 4 d'e-line 2 linebacker et du coup 5 db ok et là du coup je vous ai mis ces mêmes packages, ces deux packages donc du coup régular en haut à gauche et nickel en bas à droite euh, en face du coup de la même attaque ok euh, je vais vous expliquer pourquoi après ça n'a aucun sens mais c'est pour vous donner une idée et que vous compreniez en fait que euh, si vous regardez bien ça a quasiment le même look ok sauf que ce n'est pas du tout la même chose donc au dessus sur le package régulier, on a un front 4 avec du coup trois linebackers donc le sam le michael Will, et un free safety qui est descendu du coup euh, à l'opposé du sam parce qu'on va toujours essayer de faire des rotations weak side et ça c'est un truc dans lequel on parlera euh, dans, dans cette série dont on parlera plus tard Okay. Donc le SAM est côté fort et nous on va toujours essayer de faire la rotation week. Donc le free safety descend okay. Et le strong safety est responsable du tiers Et on va jouer une cover 3 Donc dans le langage de Nick Saban euh, Il appelle ça swap, swap c'est le front C'est le front 4 du coup, euh, Dans le regular package Et euh, du coup euh, le coverage il appelle ça Area, donc Area euh, c'est une cover 3 Du coup zone, classique euh, Pas de règles de match et tout le monde drop euh, Dans le package nickel C'est un petit peu différent parce qu'en fait on va remplacer le sam linebacker par un star star c'est du coup le, le, le, le strong safety en quelque sorte vous pouvez l'appeler comme ça mais c'est pas exactement la même chose le star c'est le cinquième db en fait vous allez voir on va amener plein de nuances dans cette vidéo ok parce que vous avez vu que du coup sur le Regular, il y a un strong safety mais ils n'ont pas les mêmes règles d'alignement ils ne font pas les mêmes choses ce n'est pas exactement le même type de joueur, etc. D'accord euh, On a remplacé les deux linebackers Mike et Will par Moni et Mike, ok Et en fait, Moni est le meilleur des deux linebackers à couvrir la passe. Donc en fait, on veut toujours le mettre du côté du tight end. Et Mike, du coup, est le moins bon des deux à couvrir la passe, et donc forcément le meilleur à couvrir la course. Et du coup, on veut le laisser dans la boîte. Généralement, c'est ça, sur un package nickel, du coup. Euh, et là, vous pouvez voir, en fait, que du coup, je n'ai pas dessiné de, de rotation, et qu'il y a le, ce qu'on appelle le Bandari Safety, donc dans le nickel package, qui est le, le safety qui est petit côté de la formation, et Free Safety, qui est le safety qui est grand côté de la formation. Donc là, en fait, le, à droite de la formation, dans, la, dans le nickel, là, euh, on pourrait... Euh, on pourrait imaginer toutes sortes de rotations. Donc, soit on ferait descendre le safety, euh, curl to flat et monter le corner, soit on mettrait le safety dans le demi-dip et on laisserait le corner dans le flat, ce qui en fait, du coup, nous permettrait d'avoir un force player également de ce côté-là de la formation. Euh, pareil, tout ce qui est notion de force, etc., on y reviendra. Là, on va jouer au jeu des, des 7 différences. Euh, C'est toujours pareil ça va être la, la, le même personnel que tout à l'heure, donc c'est en face de la formation, c'est un personnel 21 en face des deux formations défensives, okay sauf que la formation a changé, cette fois on a une twin, et euh, on a ce qu'on appelle un nub, donc euh, tight nub, c'est à dire que du, coup, euh, le, le, du côté opposé de la twin, on a un seul joueur et qui est un and, donc on appelle ça, moi j'appelle ça twin nub, et en fait, euh, là comme vous pouvez le voir, dans le cas du regular package, ce qui se passe c'est qu'on a Sam, Mike, Will dans la boîte, et du coup on a trois linebackers dans la boîte, et en fait, on a un corner qui est protégé. Ici, le corner est protégé du run fit. Puisqu'en fait du coup le, le, le joueur qui a la, la, le, le dernier gap de, de, du jeu de course est le Sam. Okay et du coup le joueur qui aurait le, le gap du fullback s'il sortait à gauche serait le strong safety. Okay c'est lui qui a force et c'est lui qui jouerait ce gap là. Euh, on voit du coup qu'on a priorisé le, le runfit. Okay le, le, le fait d'être bon à la course parce qu'on a mis trois linebackers sur le terrain et que trois linebackers sont dans la boîte. Si on regarde maintenant en bas sur Nickel, s'il si sortirait cette formation là avec les règles d'alignement, voilà ce qui se passerait. Donc du coup Star serait au côté fort de la passe. Donc le côté fort de la passe c'est la twin, okay. le free safety du coup serait au côté fort de la passe également, et en fait on aurait le bandari safety qui lui serait au petit côté du terrain, donc on va dire que le petit côté du terrain est à droite, free safety et bandari safety auraient été inversés si le grand côté et le petit côté avaient été inversés, c'est logique. va bon, attendez je vois que c'est en train de déconner là. ok on est revenu, désolé. Donc je disais, on va faire une rotation week également, parce que star, star est là et au côté fort, et du coup on a besoin de faire la rotation week et en fait du coup là ce qu'on voit c'est que le corner serait responsable du dernier gap, ou alors le safety, donc c'est pareil, on, soit on fait la rotation euh, ce qu'on appelle cloud, donc du coup corner dans le flat, safety dans le demi-dip, soit on fait la rotation ce qu'on appelle strong, donc du coup euh, safety du coup dans le flat, euh, sky pardon, euh, rotation sky, excusez-moi, et du coup safety dans le flat et corner dans le demi-dip, mais dans tous les cas on a mis un db dans le fit, c'est à dire qu'on a mis un db responsable du dernier gap de la formation offensive, ok et cette notion-là, elle est importante à comprendre parce que dans votre conception de la défense, vous devez prendre en compte quel type d'offense vous allez affronter et quel type de personnel vous avez. Et vous devez prendre en compte les deux. Les deux sont indissociables, en fait. Je vous remets un dernier exemple. Cette fois, on a un personnel 11. Donc, en fait, en réalité, on ne s'alignerait pas avec un nickel defense contre un personnel 21. Par contre, du coup, contre un personnel 11, on peut s'aligner en 43 et on peut s'aligner en nickel, les deux sont cohérents, là c'est deux exemples beaucoup plus cohérents, mais c'était intéressant de vous montrer tout à l'heure, quoi du coup, ça serait incohérent de jouer nickel, et c'est ce que j'ai voulu vous démontrer avec le, le, le schéma d'avance sur un personnel 21. Donc cette fois, on joue un personnel 11, avec un twin d'un côté, et une, un pro 7 de l'autre, j'appelle ça comme ça, donc pro c'est quand c'est un twin avec un tiden ok. Et en fait du coup, comme vous voyez, le voyez, dans le regular package, le strong safety est toujours aligné au côté fort de la passe, donc du coup il va être au-dessus du slot. Sam, Mike, Will sont dans la boîte et sont dédiés à la boîte. Du coup, et là, on voit qu'on a le nombre de gaps. Donc Sam serait responsable, Sam serait responsable de ce gap-là. Mike serait responsable de ce gap-là. Will serait responsable de ce gap-là. Et du coup, on a un D-line pour chaque gap qui reste. Okay donc on est gap sound. On a, couvert tous les joueurs, mince, on a couvert tous les joueurs à la passe. Ici, on le voit bien. Et on a un free safety. Le tight end serait joué par le Sam. Et Will et Mike se partagerait le back en fonction du coverage. Et enfin, du coup, on a le... Dans le package nickel, donc toujours pareil, Star lui est toujours à la force de la passe, les règles sont semblables à celles du Strong Safety. Par contre, du coup, on a mis Moni côté du Tyden et on a mis Mike, du coup, dans le gap qui restait. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, ici, Mike, qui est censé être votre meilleur linebacker à la course, il est dans le gap A, et c'est ce que vous voulez parce que vous voulez stopper le, cours, le, le jeu de course, ok Et en fait, du coup... Euh pas dans ce package là parce que ce que vous voulez c'est être capable de te couvrir à la passe et du coup votre menace principale c'est le tight end. ok donc du coup vous mettez le money ici et vous voyez que le gap du coup le, le mic a pas le même gap en fait il a pas le même alignement d'un package à l'autre ok ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une rotation donc là encore une fois on aurait pu jouer cloud donc corner dans le fit ou du coup sky et ici je vous montre sky et ce que joue saban en fait ici c'est ce qu'on appelle replease, enfin c'est ce qu'ils appellent comme ça ce qu'ils appellent comme ça saban Kirby smart ok je vous montrerai des vidéos après donc replease c'est une rotation Weak side avec des règles de match, c'est-à-dire que cette fois on va pas jouer de la zone parce que il y a quatre menaces verticales possibles, ok Il y a quatre menaces verticales possibles, Z, Strong, Y et X, et en fait du coup on va pas jouer de la zone parce qu'on va devoir matcher ces verticales, ok C'est important pour nous, sinon on se retrouve avec trois zones deep et quatre verticales, donc on a forcément un mismatch sur la passe. Donc le fait de jouer Ripley ça fait qu'on va être man to man en fait à la fin, ça va devenir un cover 1 avec quatre verticales, d'accord et donc là, le, le Bandari Safety serait responsable du dernier gap, donc on a à nouveau un safety dans le fit. Okay donc vous comprenez le principe, euh, au lieu d'avoir un linebacker dédié à la course, je vais dédier un DB à la course. Et du coup, est-ce que c'est quelque chose que je veux éviter ou pas bah, Ça dépend de votre personnel, ça dépend de ce que vous jouez en face, ça dépend de ce que vous voulez stopper en face, ça dépend de toutes ces choses-là. Et c'est à ça que servent les packages. Il n'est pas interdit, mais je ne vous le recommande pas. Il n'est pas interdit à d'avoir plusieurs packages dans sa défense en fait loin de là d'ailleurs par contre euh, je le recommande pas si vous êtes en régional si vous êtes en détroit choisissez un package et vivez avec ce package -là, en fait et vivez avec ses qualités et ses défauts parce qu'en fait du coup ça va être très compliqué d'apprendre à vos joueurs toutes les règles ce que je vous propose maintenant c'est qu'on regarde quelques vidéos de georgia ce qu'on va regarder là c'est swap six Area, donc du coup front 4 avec cover 3 derrière, donc ça c'est pour le 6, ça veut dire cover 3 dans leur langage à eux, et Area du coup qui est du coup une coverage drop zone, donc grosso modo Area c'est tir de deep, tir de deep, tir de deep, okay le, le, le backer qui est là il va revenir, il y a une motion flat, hook, hook, flat, et en fait du coup c'est un pur drop zone, il n'y a pas de règle de match, il n'y a aucune règle de man to man, on est zone player. Okay euh, là ce qui se passe c'est que la motion ramène du coup le, ramène du coup le, le, le, le, le Sam dans la boîte, d'accord et du coup, ce qui se passe, c'est... Bah, une course hein, classique. Okay. Voilà. Et c'est un, un jeu de course intéressant. On va regarder ça avec la, la, la, vue, euh, la vue tight. Et en fait, ce qui se passe, c'est... Donc voilà, la motion revient. Donc là, si on fait le compte, si on fait le compte, on a full back, euh, tight end, la 5, les 5 au -line. Donc du coup, on a euh, 7 joueurs qui créent 8 gaps. Et nous, on a bien du coup 8, euh, 8 joueurs dans la boîte pour fermer ces 8 gaps. Okay. Donc là, ce qui se passe, c'est que c'est un... C'est un, un jeu d'options, ok C'est un jeu d'options, et du coup, c'est un zone, à droite, zone, ok Et du coup, QB va lire le, le DN pour, pour savoir s'il si garde la balle ou non, ok Et euh, ce qui se passe, c'est que ce DN-là, lui, a le gars B par l'arrière, donc il fait ce qu'on appelle spill, ok Et là, on voit, hop, il spill le puller, donc le, là, c'est le fullback qui dépasse, on a notre force player qui est là. QB va quand même décider de garder la balle parce que c'est sa règle. Et on voit que du coup, on est complètement sound. Voilà. C'est-à-dire que du coup, hop, on arrive à faire que le jeu ne fasse pas beaucoup de yards et on a une défense qui arrive à rallye. D'accord Et comme je vous disais, c'est particulièrement fait pour stopper la course, ce genre de défense. Maintenant, là, ici, je suis en, je suis en personnel 11. D'accord Et on joue, euh, nous, à nickel. Donc ça, c'est le star, ici. Euh, là il y a le tight end qui est de ce côté là, et là on va avoir du coup money, ici c'est Mike, ici on a le safety qui descend weak side, et on a du coup euh, notre free safety au poste, et c'est une course, c'est une course. Même un, même un read option exactement comme le jeu tout à l'heure, sauf que cette fois, vu qu'on est en nickel, on va jouer over 6, donc 6 toujours pour la cover 3, replace, et over en fait c'est le, le, le front 4 classique avec la tech 3 euh, au tie donc comme sur swap, sauf que c'est dans le nickel package, D'accord Le nom est différent et c'est comme ça dans, dans, dans la défense de Saban. Donc du coup là, si, euh, si on observe ce qui se passe, je vous laisse le, je vous laisse le jeu avec la vue aérienne. Okay c'est une course qui prend beaucoup de yards. Okay. Et comme je vous disais, en fait, euh, on a un mismatch en fait ici. On a un mismatch parce que du coup on a un joueur lourd de plus, alors que nous on a toujours gardé un DB sur le terrain. D'accord Et du coup ce qui est intéressant c'est de voir que euh, dans, dans le jeu d'options, là, donc cette fois le, le, le DNRS, donc le, le quarterback va donner la balle, ok, et là on a les gaps qui vont s'ouvrir, ok, et, et du coup, quelques erreurs aussi, et on voit que ça prend des yards. C'est, je veux dire, c'est pas, euh, faut pas se focaliser là-dessus, les, les deux défenses marchent très bien, mais c'est pour vous montrer, du coup, c'est très concret, c'est un exemple très concret de, de, de l'importance de cette notion de personnel là. En revanche, ce qui est certain, c'est que pour défendre la passe, c'est beaucoup plus intéressant, et ici on a un exemple, du coup, avec. Toujours pareil, euh, replace, rotation weak side, lui va descendre. Là, ici, on a Monique qui est du, du côté du Taïden, tight Taïden tight qui est là, et c'est lui qui va faire le jeu, vous voyez Donc, du coup, à contrario, on est meilleur sur la passe. Et là, si je vous laisse le jeu, voilà, on voit ok, le Taïden qui reste ici, et c'est Monique qui fait le play. Ok, good job, that's it. Et en fait c'est ça la, la, la, la, cette notion de package en fait ça se résume à ça, ça se résume à quelle est votre priorité, est-ce qu'il faut stopper la course, est-ce qu'il faut stopper la passe, et en fait du coup tu peux vivre dans l'un ou dans l'autre, tu peux vivre dans l'un ou dans l'autre, mais il faut que tu saches pourquoi tu le fais, et ça c'est vraiment vraiment vraiment très important, donc là ici je vous mets la vue tight, et du coup on va voir le moni voilà, qui lit la passe, qui drop, moni c'est le numéro 6 ici, ok, hop, je vous lis le baker, je suis au player, et euh, je fais le jeu, et là on est bien sur une cover 3, ok, mais qui est une cover 3 qui match, donc ici si on regarde bien, sa règle à ce joueur, c'est de prendre des tracés extérieurs man-to-man, il le fait. Le corner est man-to-man man sur les verticales, ok Là, le corner, du coup, est man-to-man là-bas. Ici, on va avoir hook, flat, hook, et en fait, du coup, euh, tout le monde est couvert avec Free Safety au poste. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu, que vous avez appris des choses, que c'est concret pour vous. Euh, ce que je vais faire, c'est du coup, comme je vous ai dit dans la, dans la dernière vidéo que j'ai sortie, euh, on va essayer de lancer le Patreon. Euh, donc, Patreon, c'est un système d'abonnement, et du coup ça peut être un moyen du coup de m'aider à soutenir mon travail et à, et, à, et à financer en fait mon travail, les vidéos et du coup ce que je vous propose c'est que vous retrouvez les notes que j'ai prises là je vais vous mettre les extraits euh, des packages euh, du playbook, donc les deux pages de playbook de, euh, de Georgia avec ces deux couvertures là, je vais vous les mettre dedans et je vais vous mettre du coup le, la, la playlist de vidéos que j'ai là. Donc il y, y a six vidéos de Over euh, Six Replays et six vidéos de Swap Six Area. Et du coup, si vous vous abonnez au Patreon euh, qui est à 7,99€, du coup euh, vous aurez accès à ça, plus du coup tout le contenu que, que je rajouterai au fur et à mesure. Euh, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà mis quelques cours que j'avais mis sur l'école en ligne, euh, qui sont disponibles sur le Patreon. Euh, donc si vous vous abonnez, vous y aurez déjà d'ores et déjà accès, en fait. Euh, et, et voilà, en fait, après je ferai évoluer le truc, on verra, on verra comment ça fonctionne, on verra si ça vous plaît, on verra si ça marche. Euh, à vous de voir, du coup. Et euh, du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous avez des questions, j'y répondrai. Et euh, moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao